Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter l'application Exercice et Évaluation de l'ENT qui permet de concevoir des sujets interactifs donnant lieu à une correction. Alors tout d'abord vous pourrez créer votre sujet puis y ajouter des éléments, à savoir du texte, des médias, mais également des questions. Vous pourrez ensuite distribuer votre sujet sur une période donnée, pour une classe, plusieurs classes ou des élèves en particulier. Enfin vous pourrez corriger votre sujet en y mettant des commentaires, en attribuant des points au-delà de la correction et en rendant ensuite la copie corrigée à vos élèves. Alors pour pouvoir utiliser l'application, eh la première chose à faire c'est de la sélectionner dans votre ENT. Une fois dans l'application, il faudra choisir « Nouveau sujet ». Vous allez pouvoir ensuite choisir la possibilité de créer un sujet interactif. Vous allez renseigner les éléments sur votre sujet interactif, à savoir un titre, une description et éventuellement une image. En cliquant sur « Enregistrer », vous allez pouvoir maintenant ajouter des éléments. Le premier élément qu'on va ajouter, eh c'est un énoncé qui explique votre sujet. Alors, on peut imaginer que cet énoncé soit une capsule vidéo de cours qui renfermerait les notions théoriques à aborder. Donc, je vais mettre, par exemple, le lien d'intégration de ma vidéo pour qu'elle soit directement lue par les élèves dans l'application. Voilà. Suite à cette vidéo, eh bien, je vais proposer des questions qui portent sur les notions de cours. Donc, je sélectionne « Questions ». Et je vais avoir plusieurs possibilités de questions possibles. Donc, réponse simple, réponse ouverte, donc rédigée, euh, réponse à choix multiple, réponse à choix unique type QCM, association, un remettre dans l'ordre, texte à trou, ou bien une zone à remplir avec du texte ou une image. Quel que soit le type de question choisie, pour chaque question, il faudra que je renseigne son titre. Donc, si c'est la première question, je peux l'appeler Q1, par exemple. Le nombre de points à attribuer. Et puis, eh bien l'énoncé de ma question. Énoncé que je peux tout à fait compléter par une image, un audio ou une vidéo. Une fois que j'ai posé ma question, eh bien je vais mettre les éléments de réponse. Alors Si c'est un QCM, par exemple, la première réponse, ça va être la bonne réponse. Et puis, je vais pouvoir proposer autant de suggestions que je le souhaite. Je peux choisir de donner une aide et surtout une explication de la réponse qui sera vue par les élèves. Si j'ai choisi « Association », dans ce cas-là, je vais devoir indiquer deux à deux les éléments à associer. Et je peux en ajouter autant que je le souhaite. Enfin, dernier exemple, si j'ai choisi de légender une image, je peux choisir saisie libre, liste déroulante ou glisser déposer. Je vais choisir liste déroulante, je vais pouvoir ajouter mon image de fond et ensuite euh, l'étiquette avec le menu déroulant. Donc Voici les trois mots de mon menu déroulant. Proton est la bonne réponse, je la sélectionne, je fais ajouter et vous allez voir qu'en haut de mon image, j'ai une étiquette qui est apparue. Voilà, je vais pouvoir la positionner au bon endroit sur l'image et je vais faire pareil pour toutes mes étiquettes. Mon sujet est prêt, je vais pouvoir le visualiser. Donc, je clique sur aperçu et j'ai la vision élève. Donc, tout d'abord, la capsule vidéo à consulter de cours. Et ensuite, les questions. Première question, la question type QCM. Deuxième question, les associations. Et puis, la dernière question, euh, l'image à légender avec le menu déroulant où l'élève va choisir à chaque fois la bonne réponse. Je vais à présent pouvoir distribuer mon sujet en cliquant sur distribuer. Je vais choisir la classe euh, considérer ou les classes et dans option la période euh, pour laquelle les élèves peuvent prendre leur, co leur copie un temps indicatif et j'envoie une fois que les élèves auront complété le sujet, en allant dans « Correction », je vais pouvoir voir qui a rendu son sujet et en cliquant sur le nom de l'élève, eh je vais avoir accès à sa copie pour y voir eh bien, ce qu'il a réussi, mais surtout là où il s'est trompé. et Je pourrai alors ajouter un commentaire qui permettra à l'élève de lui expliquer son erreur. Je peux également modifier euh, le score automatique si je le juge nécessaire. Quand j'ai terminé de lire la copie et de la noter, eh bien, tout en bas, je clique sur « Corriger ». L'état de la copie a changé, elle est à présent corrigée, on peut y voir le score automatique, le score final. Voilà, L'élève pourra consulter sa copie corrigée une fois que la période du devoir sera terminée. Voilà pour cette application qui permet de faire progresser les élèves dans leur apprentissage à distance. Bonne journée à tous